Chers traders et investisseurs, mardi 3 décembre, bonjour. Alors les tweets assassins du président Trump sont passés par là. Notre cher président américain a fait chuter les marchés lourdement hier avec un nouveau tweet sur les taxes douanières à destination des pays d'Amérique du Sud. Alors les marchés semblent se reprendre ce matin. Ils se sont arrêtés sur le premier support majeur, en particulier sur le DAX, mais à l'heure à laquelle nous enregistrons en tout début d'après-midi, la hausse s'est déjà dégonflée et les cours sont revenus maintenant au point de départ de ce matin. Nous sommes et restons extrêmement méfiants à l'égard de ce marché que nous ne sentons plus du tout. Donc méfiance, méfiance Surtout pas de nouvelles positions en swing trading comme nous n'arrêtons pas de le répéter depuis plusieurs jours. Attendons d'y voir plus clair. Dans ce contexte difficile, nous avons été très actifs ce matin et nous avons réalisé 5 trades gagnants sur 5 accompagnés de deux belles médailles. Espérons un après-midi tout aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades.